Ils vient de dire ils vont attaquer d'autres projets pour Matam dans le domaine de l'agriculture, etc. C'est un très bon mois, Mère, vraiment, on le remercie, vous l'avez même constaté au niveau de l'hôpital, ils sont en train de faire une campagne de, de, de quatre actes pendant trois jours, donc on a sélectionné les patients, je pense qu'ils vont opérer minimum 100 patients en, patient en trois jours. Donc vraiment, nous sommes très honorés aujourd'hui. une convention a été signée avec le département. De... Et comment accueillez-vous donc cette convention de... aujourd'hui qui entre dans un cadre directement économique Oui, euh, des conventions ont été signées pour le département de Canel et le département de Matam. Je suis bien placé pour le dire puisque je suis le président de la coopération décentralisée du département de Matam. Et il y aura un accompagnement de la commune de, de, de, de Mantes-la-Jolie et le département des Yvelines. Donc même moi, je suis natif des Yvelines. De, de, de, de hein. Donc euh, comme si vous avez même lu les conventions, il y a même, euh, ils vont injecter des sommes importantes d'argent, plus de 25 millions qui vont injecter au niveau du département pour le fonctionnement du département de Marin. Et ils l'ont fait, ils ont fait la même chose dans le département du Calais. Vraiment, c'est une grande satisfaction. Les gens avaient peur, avec l'acte de la décentralisation, que la coopération doit se retirer. Au niveau de la région de Montaigne, maintenant, euh, comme ils l'ont dit, donc, il y a même un président de la République qui est passée ici pour pouvoir accompagner les départements comme ils avaient tenu à accompagner les régions de la région de Montaigne.